Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve avec une petite essu visiter, exclusivité plutôt, euh, ces belles sardines. En tout cas la boîte est magnifique comme vous pouvez le voir. On est sur euh, la marque des sardines La Perle des Dieux 1881-87. Euh, et surtout c'est des sardines millésime 2019. En fait euh, quand j'ai acheté donc, cette boîte un petit peu cher on est sur les 6 balles peut-être la boîte donc ça, ça cogne un petit peu mais euh, dans le sens où elle est déjà magnifique donc déjà tu pourras l'utiliser sans trop de problèmes derrière mais c'est surtout que euh, on parle en termes de millésime en fait on parle pas en termes de goût d'huile d'épices à la manière de la belle île d'oise là on est vraiment sur euh, des sardines millésimées qui ont pris le temps de, de, de confire de d'augmenter de, de, en termes de saveur. et normalement on doit être, à ce qui paraît, sur euh, des sardines qui sont vraiment extrêmement bonnes parce qu'elles ont trois euh, ans euh, de, de maturation, on pourrait dire. En fait, il n'y a pas vraiment de date de quand ça a été fait. Si, ici, c'est noté que c'est bon jusqu'en 09-2029. Euh, étant dans l'année 2022-2023, il y a de la marge. <rire> Et autant dire qu'elles ont le temps d'être bonnes encore, d'être consommées dans 10 ans. J'ai également une expérience qui est faite sur la chaîne avec des sardines de la belle illoise que je vais essayer de manger tous les 3, 5 ou 10 ans, et certaines même jusqu'en 2040, 2050, 2060. Donc autant dire qu'on se rapproche vraiment de ce millésime-là et de cette idée-là de conserver euh, des sardines exprès dans le temps pour les manger au bout de plusieurs années ou dizaines d'années même. Donc je suis très curieux de voir euh, quel goût peuvent avoir des sardines qui sont restées dans la boîte déjà pendant 3 ans quasiment 4 ans même, euh, et du coup de voir si de cette manière-là on est vraiment sur quelque chose de qualitatif ou quelque chose de peut-être assez secondaire dans le sens où on ne sait pas vraiment euh, la différence entre les sardines récentes et, et, et celles-là. Donc voilà, les sardines de euh, la Mademoiselle Perle, euh, la Perle des Dieux. Donc on va voir ça, et si jamais on est vraiment sur une, une masterclass, quelque chose d'incroyable, peut-être même meilleur que les sardines de la Belle-Iloise, eh vous serez les, les premiers au courant. Et euh, on, va, on va tester ça tout de suite. Donc, je remonte mes manches. On va voir ce que ça donne. Donc, des sardines. Euh, donc, on a dit de la marque La Perle des Dieux. Donc, on va voir ça en direct, ce que ça donne déjà. Donc, toujours l'incliner un peu pour éviter de se reprendre le retour d'huile. Ok. Donc, déjà, là, tout de suite, il y a 6 six sardines. 6. Six. Ok, alors est-ce que l'huile toute seule bon, Le goût, goût d'huile pour des sardines à l'huile, on est plutôt sur quelque chose de normal. Je laisse là à côté, je vais goûter, histoire de voir déjà. Mmh. d'accord, je comprends l'idée. Mmh. Ok, autant pour moi, euh, c'est vraiment bon. Elles sont vraiment très bonnes. Elles sont confites à, vraiment à la manière de ce qu'on a pu voir pour des sardines un peu de la belle et tout ça. Mmh, vraiment, elles sont, non, vraiment, elles sont bonnes. Je, je testerai aussi, au final, des sardines de la Belle-Iloise nature, j'en ai pas encore bouffé. Elles sont bonnes. Après, par rapport aux épicés, je trouve qu'elles sont moins bonnes. Merde. Mais.. Mais c'est plutôt bon, franchement. En tout cas, je ne suis pas déçu. Du coup, pour conclure, je ne saurais pas vraiment trop quoi vous dire dans le sens où elles sont vraiment bonnes. Après peut-être voir au bout de 5 ou 10 ans vraiment si on a une vraiment une grosse différence entre quelque chose qui sort d'usine et quelque chose qui a attendu 10 ans dans la boîte. Je trouve qu'elles sont franchement bonnes et euh, en tout cas je vous les conseille, elles coûtent un peu cher, un peu plus cher en plus que celle de la Vallée Loise. Mais le goût est là, le goût est là et euh, la qualité aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à commenter, à partager et puis euh, bienvenue à toi si tu es nouveau. Et... Euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!